Alors, ma première rencontre significative avec Régis a été à Marseille. Il travaillait déjà pour SimiMobilier depuis quelques temps. Il avait un rendez-vous pour un contrôle de l'administration. Donc Aurélie et moi sommes allés l'épauler. Le contrôle s'est très bien passé. Régis en a profité pour nous faire connaître des endroits sympathiques à Marseille. C'était il y a une bonne dizaine d'années. En 5 mois et demi d'activité sur l'année 2021, Régis et Dimitri font non seulement déjà partie du top 10 des meilleures performances du réseau, mais ils ont déjà ouvert un deuxième point de vente. Donc on peut dire que c'est vraiment une très belle performance. Alors en réalité, nous avons fait le choix des personnes bien plus que du lieu d'implantation. Et pour le réseau, ça a été l'opportunité de nous installer au Luxembourg. Et à présent, le groupe poursuit son développement au niveau international.